Bonjour à tous, bienvenue chez Filt en compagnie de Catherine. Salut, bonjour Jean. à tous, bonjour Géry. Bonjour Catherine. Alors je reviens bosser chez Filt pour un nouveau format de vidéo que je vous invite à partager, liker, commenter. Un maximum, un format immersif pour une visite guidée dans le nouvel atelier de Filt à Caen, en Normandie. Une entreprise du patrimoine vivant, c'est ça Catherine C'est exactement ça. Ouais, qui ouais, fabrique ouais. des filets à provision. Mais qui... pas que des ports bébés, des produits pour le nautisme, pour l'automobile, l'emballage, l'industrie, des, des cordons. Tout un tas de, de choses à partir ouais. de textiles. De textiles. Et alors aujourd'hui, on se trouve dans le nouvel atelier de Filtre. Explique-nous pourquoi vous avez déménagé et pourquoi cette nouvelle usine ben En fait, on avait un vieux bâtiment qui était plus du tout adapté à notre production. Okay. Et on s'est dit, c'est le moment de tourner la page. On y va, on construit et on fait un beau projet. Et combien de personnes travaillent ici On est une petite trentaine. Cette nouvelle usine, elle est aussi créée pour elle, c'est ça Exactement, ouais, euh, on a vraiment pensé euh, dans la conception de cette nouvelle usine à l'équipe. C'était notre priorité, puisqu'on n'y passe suffisamment de temps pour euh, que ce soit confortable et chaleureux euh, au quotidien. Salut Angèle Salut alors toi, tu es à l'export, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Bon, alors explique-moi ce qui a changé dans ton quotidien de travail ici. Alors, bah, du coup, euh, les locaux. Plus de, de luminosité par rapport euh, aux anciens locaux, donc c'est super génial. Ouais. Ça améliore du coup le confort de travail de tous. Et euh, petit plus, maintenant, on est beaucoup plus rapprochés avec la production, donc ça permet euh, plus d'échanges et donc euh, on est plus efficace dans notre travail. Communication plus fluide. Voilà, c'est ça. Merci, je te laisse mmh. bosser. Ciao. Ciao. Alors ici on se trouve dans le showroom, c'est ça Dans le showroom où on a voulu retrouver et retracer un peu euh, cet aspect ancien et ancienne usine puisqu'on existe depuis 1860. Et alors je vois derrière des bobines, c'est C'est l'atelier. On y va. On y va. Allez, Allez c'est parti. Ah, je reconnais le tic tac ici. Oui, c'est le son des machines de tricotage. Ah ouais, je me souviens. Je te propose de rejoindre Jean-Philippe avec qui je dirige l'entreprise. et Il va te parler technique. Eh ben super. À tout à l'heure. Salut, à tout Merci. à l'heure. Salut Jean-Philippe Salut Géry Alors c'est ça tes nouvelles machines Non en fait, c'est la seule machine ancienne qu'on ait gardée, un ah, peu de nostalgie Ça fait pas de mal <rire> Effectivement ici c'est plus moderne Oui alors ici on a repensé tous les flux, on a investissant dans du matériel moderne. Ici Comme on est sur un métier à tricoter qui est tout neuf, okay. et on entend à l'autre bout de l'atelier des métiers à tresser qui, qui viennent de démarrer. D'accord, et comment tu as repensé ta nouvelle usine alors ben, Je ne l'ai pas repensé tout seul. En fait euh, c'est un travail d'équipe, donc on a réuni tous les collaborateurs, on s'est mis autour de la table et on a décidé l'implantation des machines. C'est un travail collégial. Le but, c'était à la fois d'augmenter la qualité pour la satisfaction client, clients, tout en améliorant la qualité du au travail pour les collaborateurs. Bon, et Laurence, comment tu as été associée au projet, toi Alors, euh, monsieur et madame Cousin nous ont proposé de participer au projet en pouvant euh, décider de des machines à coudre pour avoir un atelier plus convivial. Et du coup, quand on sommes arrivés ici, les filles ont pu décider comment disposer leurs machines, où elles voulaient se mettre et pouvoir euh, avoir un atelier plus sympa, plus convivial. Super, tout le monde a eu son mot à dire. Tout le monde a eu son mot à dire, oui. C'était chouette. Et en termes de mètres carrés, ça donne quoi Vous avez agrandi Non, en fait, on a gardé la même surface. Ah Par oui. contre, on a tellement optimisé qu'on a dégagé de la surface disponible pour faire des beaux locaux sociaux. D'accord. Et vous avez capacité d'agrandir encore Alors, on peut augmenter de 60% la surface de l'atelier. 60% ah ouais. On va y arriver rapidement. <rire> et l'optimisation, c'est aussi en termes d'énergie Oui, alors on a travaillé avec les artisans pour okay. optimiser le poste énergétique. Donc on a réduit notre consommation de gaz de 80% et on est, est passé en, ouais, et on est passé en plus en éclairage LED. Donc on, est, on économise 3-4 fois moins d'électricité pour avoir un éclairage qui soit optimisé. D'un point de vue économique, c'est très bon. C'est bon aussi pour la planète. On a gagné sur tous les tableaux. Et alors quels sont vos sujets d'actualité en ce moment En fait, on vient d'intégrer un programme de recherche européen pour réduire la pollution des plastiques en milieu marin. Donc on va développer des filets biodégradables pour moins polluer. Super. Et donc Félicitations. Et un nouveau logo Et oui, nouveau logo, nouveau site internet. Et on met en place les visites d'entreprise parce qu'on est convaincu par le tourisme industriel. Bah bravo à vous deux. Merci beaucoup en tout cas Merci pour si cette bien. visite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Venez visiter Filt. Achetez leur filet aussi. Moi, je suis tombé dedans. Hein. Je suis tombé dans le filet <rire> complètement. Je suis fan. Merci beaucoup et à bientôt. Prochain épisode. Bon les briques. C'est notre côté ch'ti. Mais tes aussi, en fait. Ah, bien vu <rire>